hello les amis merci de rejoindre cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien c'est parti pour les bonnes résolutions de la nouvelle année donc ce que je vous propose dans cette vidéo j'ai listé 9 bonnes résolutions en photographie donc euh, que j'aimerais vous parler et ben c'est parti Merci les amis d'avoir rejoint cette vidéo avant tout et je vous souhaite une bonne année et puis mes meilleurs voeux, santé, bonheur et tout ce qui va avec de positif. Alors, ce que j'ai à vous dire, dans un premier temps, c'est que j'ai fait cette vidéo pour lister un peu euh, euh, les bonnes résolutions à avoir quand on est entouré, en fait, euh, bien sûr en photographie, on est entouré euh, beaucoup de critiques, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives et c'est vrai que euh, c'est bien de s'arrêter un peu dessus pour vraiment prendre du recul et établir vraiment des bonnes ou des mauvaises résolutions qui ont été prises. quoi. Voilà. Vraiment pour procéder à un changement, pour sentir un peu euh, euh, ce sentiment d'accomplissement personnel afin de s'épanouir. Voilà. Donc moi, d'après moi, euh, vraiment, si vous vous reconnaissez dans, dans, voilà, dans, dans ce que je vais dire, bah, ne le prenez pas mal. Prenez plutôt du recul en vous disant. Oui, il a peut-être raison ou il a peut-être tort. Est-ce que je peux remettre quelque chose en question euh, sur moi Voilà. Euh, ne le prenez surtout pas mal parce que c'est vraiment pas quelque chose euh, dans, dans cette intention, mais c'est plutôt dans, dans l'intention de faire réagir et de faire euh, changer les choses euh, pour, pour, pour chaque type de personne. Alors évidemment, chaque personne est différente, donc chaque personne le Vie, vit sa vie différemment des autres. Euh, on n'a pas tous euh, la même expérience de vie. Donc, euh, chacun a des blessures, chacun a euh, des succès, voilà, euh, don, don, dans son parcours. Et effectivement, ce dont je vais vous parler, ça peut parler à certains et euh, moins parler à d'autres, voilà. Mais le but avant tout, c'est d'en tirer quelque chose de vraiment positif et euh, de, de, qui, qui permette vraiment d'évoluer, quoi. Voilà. Alors la première résolution avant tout que je tiens à partager avec vous, c'est de se donner la permission d'être un débutant. Alors pourquoi je vous, je vous parle de ça C'est que en photographie, comme dans, dans chaque domaine, on en apprend tous les jours. Donc quand on s'intéresse à la photographie, on s'intéresse à certaines parties techniques, à certaines compositions, à certains effets, notamment avec du mouvement par exemple. On s'intéresse à, à beaucoup de choses. Et euh, je pense que quand on se donne la permission d'être un débutant, quand on s'accepte tel qu'on est, on évolue plus qu'en se cachant en fait, derrière l'ego. Alors l'ego, il peut être positif ou négatif. Soit il peut permettre de vous protéger, donc dans diverses situations ou soit il peut permettre aussi euh, de, de vous bloquer en fait, de vous bloquer dans d'autres dans, dans situations. C'est pourquoi je pense que se donner la permission d'être débutant dans un domaine, c'est vraiment s'accepter avec humilité pour mieux apprendre et pour mieux évoluer. Donc je pense que la bonne résolution en photographie que je pourrais vous donner, c'est vraiment se donner la permission d'être débutant. C'est vraiment quelque chose qui, qui vous permettra d'évoluer. Euh, Moi-même, je le fais dans divers domaines qui m'intéressent. Par exemple, je suis... Euh, je, je souhaite apprendre une nouvelle thématique en photographie, je ne sais pas, par exemple, je pourrais prendre une particularité de la photo studio, par exemple, que je ne connais pas, je me dis, tiens, je pourrais exploiter ça. Donc, je m'autorise à être débutant dans ce domaine-là, à aller acheter un livre, à aller euh, bouquiner là-dessus, à trouver des formations là-dessus. Je m'autorise vraiment à euh, chercher une autre une autre possibilité en photographie et je m'accepte vraiment en tant que débutant dans un domaine que je ne connais pas et que je peux apprendre de nouveau. Donc voilà, c'est vraiment pour s'enrichir personnellement. Et je trouve que franchement, se donner la permission d'être débutant, c'est en quelque sorte revenir un peu aux sources et accepter d'apprendre tous les jours pour mieux évoluer. Je pense qu'il est vraiment très important d'apprendre tous les jours que ce soit dans n'importe quel domaine, en photographie, il y a énormément de choses à apprendre et je pense que c'est important de s'intéresser encore et encore pour mieux évoluer et s'épanouir. La deuxième résolution, les amis, que je peux vous donner, c'est vraiment d'accepter son ego. Alors, accepter son ego, pourquoi Parce que l'acceptation de l'ego, en fait, l'ego, il peut vous permettre d'être... Euh, frustré, il peut vous permettre de vous sentir vraiment accompli. Voilà, il faut vraiment prendre le recul et se dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. En fait, ce que je vois en photographie la plupart du temps, c'est qu'il il y a beaucoup de personnes avec un ego en fait vraiment surdimensionné. Alors, des personnes à qui on peut rien dire parce que on risque de les blesser. On risque de les blesser et euh, ils pensent avoir un certain niveau en photographie où ils pensent qu'ils sont intouchables. Euh, malheureusement, bon, ces personnes euh, n'en sont pas forcément conscientes, ils savent très bien qu'il y a des personnes qui ont un grand talent en photographie, mais euh, je pense que qu'accepter son ego, accepter aussi ses faiblesses, ça permet aussi de comprendre que il euh, y, y a une faille quelque part et qu'il faut vraiment rester humble et ouvert aux autres parce qu'on en apprend tous les jours euh, de par les autres de, de, de par leur expérience et de par notre expérience donc déjà accepter son ego c'est vraiment faire part d'une grande preuve d'humilité et de se dire euh, « Ok, il y a quelque chose qui bloque ici, euh, comment je peux faire pour m'en débarrasser Comment je peux faire pour dénouer les liens et pour évoluer personnellement ?» Donc voilà, Donc vraiment la deuxième bonne résolution, c'est vraiment d'accepter son ego euh, pour mieux évoluer et pour mieux apprendre et se détacher des liens en fait qui nous maintiennent au sol. Tout simplement. Voilà, voilà La troisième résolution que je peux euh, vous parler, c'est vraiment quelque chose de simple c'est le partage. Partagez vos photos. N'ayez pas peur de partager vos images. N'ayez pas peur euh, de, de montrer un peu, un peu de vous, tout simplement. Montrez un peu ce que vous savez faire. Euh, bien souvent, je rencontre des gens en formation photo qui me disent euh, Damien, euh, non, je pas Instagram, j'ai pas Facebook, je fais des photos pour moi, J'ai pas trop envie de les montrer. Voilà. Bien souvent, ce que je réponds au, au, à ces personnes, c'est que ils font une erreur. Je, je leur dis, hein, tout simplement, vous faites une erreur. Je lui dis, euh, euh, voilà. Acceptez de partager vos photos, ne serait-ce qu'une fois. Ouvrez-vous au regard des autres et montrez ce que vous savez faire. Et vous verrez que vous allez apprendre en vous euh, autorisant, en fait, à donner. Vous allez recevoir en retour. Pourquoi euh, Parce que, tout simplement, vous allez vous ouvrir au regard des autres. Et simplement, vous allez vous détacher, en fait, de, de, de ce poids en fait qui, qui, qui vous pèse, parce que c'est un poids qui, qui pèse aux gens. Euh, c'est un poids euh, qui peut s'appeler la timidité, par exemple, ou de la pudeur, ou je sais pas, voilà quelque chose comme ça. Mais vraiment, montrez aux autres ce que vous savez faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur que les gens se moquent, ni euh, euh, vous mettent au placard, ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, n'ayez pas peur de ça. Partagez vos photos. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe privé Facebook qui s'appelle Le Bon Coin Photo chaque personne peut proposer ses, ses photos venir les partager sans limite sans condition, euh, il peut partager plusieurs photos euh, par jour s'il souhaite c'est vraiment avec plaisir que que voilà que, que, que j'ai créé ce groupe vraiment pour découvrir aussi également d'autres personnes qui, qui, qui ont un style particulier d'autres personnes aussi qui débutent en photo et qui ont besoin de conseils partagez vos photos, n'ayez pas peur de les montrer n'ayez pas, pas peur d'avoir honte parce qu'il n'y a aucunement à avoir honte euh, je sais très bien que des fois, il y a des personnes qui partagent leurs photos euh, qui n'ont pas forcément un, un niveau exceptionnel en photo, mais qui cherchent à progresser. Et du coup, je pense que c'est vraiment un premier pas. Voilà, Le partage, c'est vraiment euh, une bonne chose. Il ne faut pas hésiter à partager vos photos. Déjà, vous vous ferez connaître déjà en partageant vos photos. Il ne faut pas avoir peur que quelqu'un vous pique vos photos ou vous vole vos photos. Euh, voilà, Il faut adapter le format pour ça, réduire un petit peu la résolution par exemple. Voilà. N'hésitez pas à partager vos photos. Pour moi, je pense que c'est un grand gage d'évolution et c'est une bonne résolution à avoir si vous ne le faites pas encore. Voilà. La quatrième résolution dont j'aimerais vous parler et là, il faut vraiment en prendre note. C'est vraiment très important. C'est vraiment d'arrêter de, de se comparer aux autres. Quand vous voyez une photo qui est exceptionnelle, euh, voilà, vous vous arrêtez dessus, vous dites, euh, voilà, c'est génial. Bon, si vous aimez la photographie vraiment euh, avec cœur vous allez vous arrêter sur cette photographie et vraiment vous allez regarder la photo et vous dire « waouh, wow, elle est exceptionnelle ». Mais si vous vous comparez à la photo que vous trouvez vraiment exceptionnelle et que voilà vous souhaitez réaliser ce même genre de photographie, vous allez vous bloquer tout simplement. Donc, il faut vraiment mettre ça de côté, il faut regarder la photo. Et chercher à comprendre comment peut-être le photographe a pu réaliser cette photographie, ça peut être une bonne étape pour, pour vraiment euh, euh, évoluer en photo. Mais il ne faut pas se comparer aux autres dans un esprit de compétition en fait. Parce que si vous faites ça, vous allez, euh, vous, allez vous dire, mince, lui il a fait bien, il fait mieux que moi, euh, j'aimerais me faire mieux que lui. Mais, voilà. mais dans quel but Dans quel but vous allez, euh, vous allez euh, faire ça il n'y a, a aucun but. L'esprit de compétition, il peut avoir un, un aspect positif s'il vous euh, permet de vous surpasser, voilà, de faire encore mieux que ça. Mais si vraiment vous vous comparez aux autres, euh, vous allez peut-être rester dans votre coquille comme une, comme une sorte de Calimero et euh, vraiment vous n'allez pas vouloir oser aller faire quelque chose que vous souhaitez vraiment. Donc, voilà. voilà. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, là, on est quand même euh, euh, dans une ère où Internet est très présent. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde bien, il y a des milliards de photographies euh, sur Internet. Comment se différencier des autres Comment trouver un propre, une, notre propre style photographique Voilà. Moi, je pense que avant tout, il faut se fixer des objectifs. Et des objectifs qui ne sont pas inatteignables. Vraiment des objectifs euh, qui vont vous permettre d'avoir un esprit bénéfique pour aller vers votre objectif. Pas des objectifs, voilà, que vous vous dites, moi je vais arriver à tel niveau, voilà, euh, sans travail, sans rien, euh, euh, vraiment, voilà. Non, ça, vous vous dites pas ça. Il faut vraiment vous dire, euh, ok, je veux atteindre cet objectif, je vais travailler pour atteindre cet objectif et faire de mon mieux. Pour me surpasser et atteindre ce que je désire. Voilà. Euh, ça, c'est ça c'est un bon une bonne étape. Ça vous permettra vraiment de vous surpasser et euh, voilà d'arrêter de, de se comparer aux autres et vraiment euh, donner un objectif qui vous permettra vraiment de vous épanouir. Cinquième bonne résolution, et là aussi, c'est euh, vraiment euh, faut vraiment se détacher de ça c'est vraiment arrêter de s'accrocher au like. Alors, je m'explique quand on sort une photo sur internet, euh, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est toujours très plaisant euh, d'avoir un, un bon retour franchement euh, autour des personnes euh, qui viennent déposer un petit cœur euh, sur les photos, qui viennent déposer un petit commentaire qui fait vraiment plaisir, voilà, qui participent euh, vraiment euh, au réseau social. Et euh, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais sauf qu'il y a des moments, euh, y a des, fin, voilà, les réseaux sociaux utilisent des algorithmes en fait qui, euh, qui permettent de, de, re, de ressortir votre photo enfin de sortir votre photo en fait, euh, en fonction euh, de sa cote de popularité. Donc si euh, la photo a des bons retours, il y a des bons likes tout de suite, des commentaires tout de suite, apparemment le logiciel va la sortir du lot et la mettre en avant pour son, pour, pour le réseau social. Simplement, bah, ça marche pas tout le temps, hein, les algorithmes comme ça, euh, des fois vous sortez une photo qui est extraordinaire et vous avez très peu de retours, euh, voilà, parce que les gens euh, n'étaient peut-être pas connectés, voilà, les, les, les vos followers aussi n'étaient peut-être pas connectés à ce moment-là, voilà, il y a vraiment beaucoup de, de, de cas particuliers, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au nombre de likes, voilà. Si par exemple, vous pensez que vous faites une photo qui est vraiment euh, top, qui est vraiment extraordinaire et qui mérite d'être vue, postez-la et euh, voilà, ah, franchement, euh, laissez faire les choses, voilà, si votre photo a atteint 10 likes, bah, bah tant pis, elle, elle a atteint 10 likes, euh, elle en méritait peut-être 100, elle en méritait peut-être 1000, mais il ne faut pas s'attarder à euh, un like, un jugement, non, il non, ne non, faut pas s'attarder là-dessus, les personnes qui likent sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui aiment vos photos, ou pas forcément, peut-être likez votre photo euh, comme ça, par hasard, euh, ça lui a plu, il a, a peut-être regardé la photo une seconde, ce n'est pas... Euh, attarder, euh, peut-être c'est pas attarder dessus, mais voilà, faut pas vraiment enfin, voilà, faut vraiment pas s'attarder euh, euh, au like. C'est vrai que ça fait plaisir euh, quand on a une photo euh, qui dépasse 200-300 likes, c'est vrai que ça fait plaisir, mais euh, voilà, si euh, votre photo atteint 100 likes ou même 50 likes, euh, tant qu'elle vous plaît à vous, c'est le plus important. Il ne faut pas que ça passe par un degré de jugement. D'ailleurs, Instagram avait prévu de supprimer euh, le nombre de likes visibles. Donc, c'est pas pour rien. Je pense que ça peut nuire à la créativité. Par exemple, si vous faites une photo qui est euh, vraiment euh, beaucoup likée, on va dire qu'elle est likée 500 fois. Une photo, mais il euh, n'y a rien d'extraordinaire sur cette photo. Hein. Elle est likée 500 fois. Le lendemain, vous passez deux heures sur une autre photo à faire. Euh, dans le même style vous gardez le même style, et cette photo est likée 50 fois. Et là, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous allez dire, mais j'ai fait le même style qu'hier, pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui Donc, vous allez ressortir frustré de cette situation. Pareil, si par exemple, vous vous euh, mettez un style photographique qui est beaucoup liké, super et vous continuez dans ce style vous continuez dans ce style sauf que votre photo elle est vraiment trop euh, saturée ou vraiment trop désaturée il euh, n'y a aucun intérêt à votre image mais par contre elle est beaucoup likée vous allez continuer euh, là-dessus mais le lendemain vous allez sortir euh, le même style de photo bah OK ça va être continuer à liker mais qu'est-ce que vous allez ressortir enfin qu'est-ce que vous allez en ressortir personnellement est-ce que cette photo vous aura permis de progresser Peut-être pas. Peut-être que, techniquement, votre photo, y a, franchement, elle est, elle est merdique, peut-être, et elle a continué à être likée, et comme elle a été continuée à être likée, vous avez pensé que euh, ça valait le coup euh, de s'attarder dessus. Voilà. Je pense à ça parce que voilà je vois vraiment des photos euh, passer sur Internet qui ont beaucoup de likes, alors que bon il n'y a rien d'extraordinaire. Après, c'est mon avis à moi personnel, mais voilà je me dis, euh, par moment il y a des personnes qui s'accrochent à quelque chose. Euh, des gens euh, apportent un like dessus mais des fois c'est pas vraiment un like de soutien voilà, il faut vraiment avoir du recul dessus, vraiment déjà faites quelque chose qui vous plaît en photographie, si ça plaît aux autres tant mieux, si ça ne plaît pas aux autres bah, tant pis, vous aurez essayé tant que, tant que ça vous plaît vous aurez essayé de le montrer en fait. et si ça ne plaît pas aux autres, peut-être que ça ne plaît pas aux autres parce que ce n'est pas le contexte adapté euh, au réseau euh, social peut-être que dans une galerie euh, ça serait euh, mieux vu en fait voilà après ce qu'il faut savoir c'est que sur Instagram c'est vrai qu'il y a une éthique euh, je dis Instagram mais je dis aussi les réseaux sociaux, il y a une éthique en fait que les gens ont, ont d'habitude de voir et c'est vrai que bah, prenez par exemple Picasso hein. si vous mettez Picasso sur Instagram tout de suite les gens ne connaissaient... on va dire que les gens ne connaissent pas son style, si vous voyez Picasso sur Instagram, là maintenant tout de suite est-ce qu'il fera le nombre de likes euh qu'il ferait en étant connu, en fait. Voilà. Si personne ne connaissait Picasso, est-ce qu'il aurait le nombre de likes qu'en euh, que, que, que, qu étant, qu étant autant connu aujourd'hui voilà. Euh, les gens euh, ont l'habitude de voir des choses bien colorées, bien saturées, euh, des choses, des paysages extraordinaires, des couchers de soleil, des levées de soleil Voilà, sur Instagram. Il euh, y a des, des, des choses comme ça qui fonctionnent très très bien. Euh, si vous mettez un visage Picasso sur Instagram, euh, sans forcément voilà, qu'il soit connu, euh, bah, combien de likes ça va faire, à votre avis Voilà. Donc, tout ça pour dire que je dis pas que Picasso, voilà, euh, euh, voilà, je dis juste que si Picasso n'était pas connu euh, en voulant en voulant chercher à se faire connaître, est-ce qu'il il aurait pu se faire connaître sur Instagram ou alors est-ce que c'était plus adapté dans une galerie d'art par exemple Voilà ce que je cherche à dire tout simplement. La sixième bonne résolution dont j'ai envie de vous parler, c'est euh, sur la base du matériel. Achetez ce dont vous avez vraiment besoin. Voilà, donc je m'explique. Donc moi, j'ai commencé euh, la photo euh, avec un Canon 700B, donc c'était un réflexe, enfin c'est toujours un réflexe, euh, et en fait, je cherchais pendant un bon petit moment à euh, sortir quotidiennement avec mon appareil photo. Sauf que voilà, le réflexe, je trouvais ça encombrant, et euh, du coup, bah, ça m'embêtait de le sortir euh, quotidiennement en... Euh, dans mon sac, je me suis dit, c'est lourd, et ça va m'embêter, puis peut-être que je risque de l'abîmer, voilà, donc euh, voilà. Donc ça, c'était mes débuts photographiques, donc du coup, après, j'ai investi euh, dans un appareil photo compact expert, je suis passé chez Fujifilm, donc, tout en gardant mon réflexe. Donc, j'avais le réflexe d'un côté pour les sorties photos, pour euh, des choses que j'allais euh, vraiment, euh, euh, voilà, vraiment photographier avec beaucoup plus de technique, et j'avais le compact expert pour des photographies du quotidien. Donc, je me suis dit, ça se complète les deux, ça me va très bien okay. sauf que le compact expert je n'avais pas possibilité de changer de focale dessus et puis l'autofocus était un peu assez lent donc du coup j'ai fait évoluer mon fujifilm X100S, je l'ai fait passer au xt 20 donc euh, j'ai vendu le X100S et j'ai acheté un xt 20 j'ai continué à pratiquer voilà, en quotidien donc du coup j'ai repris euh, un 23 mm donc le 23 mm, la même focale que j'avais sur le X100S qui était un 23 mm j'ai repris la même, le même objectif euh, sur le xt 20 et je me suis dit, OK, super. Donc là, maintenant, j'ai un autofocus qui est beaucoup plus performant. Ça me va très bien. Donc du coup, je sors quotidiennement avec mon xt t 20 Ensuite, je me suis dit bah tiens, maintenant que c'est un hybride, je peux faire évoluer en, en prenant d'autres objectifs. En, en prenant objectifs pardon. Du coup, bah, j'ai investi dans d'autres objectifs. Donc je me suis dit bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser cet objectif. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser l'autre. Donc du coup voilà comment ça a commencé. Après, je me suis dit bon, le X-T20, c'est vrai qu'il a une prise en main assez petite, un petit viseur. Euh, j'ai recommencé à regarder le xt 3 je me suis dit bon le xt 3 est quand même très performant euh, plus performant que le xt t 20 est-ce euh, que je passerai pas plutôt au X-T3 bon. je, je suis complètement passé au xt 3 en vendant le xt 20 donc du coup super appareil photo plus grand viseur euh, prise en main meilleure que le xt t 20 euh, appareil photo très confortable et je me suis dit les objectifs chez Fujifilm sont vraiment très qualitatifs pour un capteur APS-C, euh, d'habitude on voit des, des, des, des objectifs euh, qualitatifs sur euh, les capteurs plein format. Donc, en utilisant le XT3, euh, vraiment, je me suis rendu compte de la qualité des objectifs et je me suis dit, bah tiens, euh, peut-être que j'ai pas besoin du réflexe. Bon, je sais pas. Entre temps, euh, en fait, bon. J'ai oublié un peu de vous dire, mais entre-temps, euh, avant d'acheter le xt 3 j'ai acheté un réflexe plein format qui est le Canon 6D. Donc, en fait, c'était vraiment pour remplacer mon Canon 700D. Donc, du coup, je photographiais au Canon 6D plein format. Et après, j'ai acheté le, le Fujifilm xt 3 Donc, du coup, je reprends. Au X-T3, ben, je, je me suis dit, ouais, franchement, la qualité est là, la qualité d'image est là. Donc, après, je me suis dit bon ok je photographie au Canon et je photographie au Fuji ça m'embête parce que ça m'apporte un peu une différence d'image entre les deux euh, de par le traitement Fujifilm et de par le traitement Canon je me suis dit c'est différent peut-être qu'il me faudrait mieux avoir deux appareils photo Fujifilm et m'adapter avec le Fujifilm ou alors deux appareils photo Canon voilà mais moi j'ai choisi la marque Fujifilm parce que Déjà c'est un capteur APS-C et le capteur APS-C déjà me permet d'avoir du matériel qui est plutôt léger et très qualitatif parce que Fujifilm est bien présent sur le marché euh, de, de l'appareil photo à capteur APS-C. Donc du coup j'ai fait le choix de rester totalement chez Fujifilm et de revendre l'appareil photo Canon. Bien que Canon, est, franchement j'étais bien content du Canon 6D, franchement qui est un super boîtier, je me suis dit il fallait faire un choix et je me suis dit... Je préfère avoir mon appareil le plus souvent avec moi, ça me permettra de faire de meilleures photos. Pourquoi Parce que je, je vais évoluer euh, en utilisant mon appareil photo le plus souvent. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai fait le choix de vraiment passer complètement chez Fujifilm avec le X-T3 et en revendant le matériel Canon. Ensuite, euh, je me suis dit bon, j'ai vendu le X-T3, il me faut un deuxième boîtier pour travailler professionnellement. Euh, donc là, du coup, je me suis orienté sur le XH1. Au départ, j'avais l'intention de me prendre un deuxième XT3, mais je me suis dit, bon, ça, autant prendre quelque chose de différent, euh, ça sera mieux personnellement. Donc du coup, j'ai pris le Fujifilm XH1 et donc j ai, j ai, je travaillais avec le Fujifilm XT3 et le Fujifilm XH1. L'avantage, c'est que... Bah, j'avais tout le parc d'optique qui pouvait s'adapter entre les deux boîtiers et me permettre de travailler sur un seul style d'image voilà et travailler là-dessus en fait, tout simplement donc du coup bah après bah, donc j'ai travaillé avec le Fujifilm X-T3 et le Fujifilm X-H1 ensuite il y a le Fujifilm X-T4 qui est sorti alors Fujifilm X-T4 il apporte une stabilisation qui est plus efficace que le X-H1 il apporte une nouvelle batterie surtout donc est-ce que je vais acheter ce boîtier Effectivement, je me suis dit, bon allez, je vais me faire plaisir, je vais acheter ce boîtier et je vais revendre le XT3. Comme ça, je pourrais travailler avec le XT4 et le XH1. Les deux boîtiers étant stabilisés actuellement, je me suis dit, ouais, c'est ce qu'il me faut. Effectivement, pourquoi Parce que j'avais besoin de la stabilisation. Est-ce que c'est un problème d'ego de me dire... Euh, oui, euh, j'aurais pu continuer à travailler avec le XT3. Oui, tout à fait. C'est possible que c'est un problème d'ego. C'est possible que c'est aussi un problème de, de satisfaction. Je sais pas. Pour autant, c'est que j'avais envie de m'acheter le XT4 parce que je me sers beaucoup de basse vitesse et euh, je, sais, je, je cherche à me stabiliser aussi un maximum. Donc le XT4 me convenait le, le plus en fait. Et la prise en main est améliorée. Donc il y a meilleure prise en main euh, du boîtier, donc je me dis, oui, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut tout simplement. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai acheté ce matériel. En vous parlant de mon expérience ici, ce que je veux avant tout vous montrer, c'est que c'est pas parce qu'un dernier boîtier sort qu'il faut obligatoirement l'acheter tout de suite. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez besoin de ce boîtier Qu'est-ce qui peut vous apporter de nouveau Et voilà, est-ce qu'il mérite un investissement voilà les bonnes questions à se poser. Pour moi, passer du XT3 au XT4, c'était la solution qui me convenait le mieux. Étant déjà habitué avec le XH1 à la stabilisation, euh, je me suis dit, oui, il me faut le XT4. Le XH1 est tout aussi bien, mais le souci, c'est qu'il a un autofocus qui est moins performant que le XT3. Et je me suis dit, euh, j'aurais pu travailler avec le XH1, mais quand je travaille avec le XT3, je me suis dit l'autofocus est vraiment bien et en fait j'étais toujours dans cette position à me dire le X-T3 a un autofocus performant mais pas la stabilisation le X-H1 a un autofocus moins bien mais la stabilisation et du coup je cherchais les deux un mix entre les deux un mix entre le X-T3 et le X-H1 et c'est comme ça que je me suis dit bah, il faut euh, le x 4 tout simplement j'aurais pu continuer à travailler avec le X-H1 étant stabilisé c'est très bien mais quand on a goûté au X-T3 et au euh, autofocus bah, voilà, on se dit euh, euh, on aimerait que ça, il y a l'autofocus et euh, le, la stabilisation euh, ensemble, voilà donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ça vraiment, euh, quand vous voulez vous souhaitez acheter du matériel, vraiment posez-vous la question si vous avez vraiment besoin de ce matériel, donc voilà la bonne résolution à avoir c'est vraiment s'acheter du matériel que vous avez vraiment besoin Septième bonne résolution, s'ouvrir aux autres. Alors déjà, accepter son niveau en photographie, donc vraiment pour partager votre expérience, pour apporter quelque chose aux autres. Vous verrez en fait que donner, eh ben, vous allez recevoir beaucoup en retour. Donc Plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Vraiment, vous allez partager votre expérience, vous allez partager votre savoir faire avec les autres, vous allez partager votre vision de la photographie avec les autres, voilà. C'est pourquoi moi, je propose des stages photo à Lyon. Donc déjà, pour permettre déjà de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des personnes qui souhaitent apprendre vraiment la photographie sérieusement. Et euh, déjà, de partager mon savoir avec eux. Déjà, ça me permet de moi, de m'enrichir personnellement et euh, de m'orienter peut-être sur des possibilités de voies, euh, photographique que je ne connaissais pas peut-être que la personne peut m'apporter quelque chose me dire que voilà euh, je souhaite apprendre la photographie pour tel domaine et peut-être que c'est un domaine que je ne connaissais pas et que je peux évidemment découvrir aussi euh, avec la personne et du coup je pense que oui j'ai déjà eu ce cas on m'avait parlé de photographie avec euh, je crois que c'était euh, une personne qui me parlait de photographie avec des filtres rouges, des choses comme ça, euh, vraiment euh, quelque chose d'atypique donc je ne connaissais pas. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant et du coup bah après voilà, ça m'oriente sur une nouvelle voie photographique peut-être qui peut m'intéresser. Voilà. voilà pourquoi euh, j'aime euh, proposer des stages photo à Lyon, donc pour vraiment partager mon savoir-faire avec des gens qui, qui souhaitent vraiment se perfectionner en photographie. Donc, voilà. Huitième bonne résolution, c'est être dans l'instant présent. Avec la photographie, vous avez cet avantage d'être dans l'instant présent, d'être connecté à ce qui se passe vraiment devant vous. Donc, vous avez une scène qui se passe devant vous, vous, vous souhaitez euh, la photographier, vous allez réfléchir à la technique à utiliser, vous allez voir que… Euh, vous allez rechercher euh, quel temps de vitesse vous devez utiliser, quel diaphragme vous devez euh, utiliser, à combien d'ISO euh, voilà vous allez vraiment vous connecter à vraiment à cette euh, à vraiment se connecter à l'instant présent en oubliant tout ce qu'il y a autour et vraiment c'est vraiment quelque chose qui va se passer entre vous et l'appareil photo donc du coup grâce à la photographie vous allez vous connecter à l'instant présent donc la bonne résolution à avoir c'est vraiment de restez connecté à l'instant présent en vous concentrant vraiment sur les choses entre vous et l'appareil photo et la scène qui se passe. Voilà, ne pensez plus à rien, uniquement à ce qui se passe devant vous et comment vous pouvez l'interpréter en photographie. Alors voilà les amis, la neuvième bonne résolution à avoir, c'est accepter la critique. Donc je sais bien que accepter la critique, c'est pas évident à entendre, mais quand une critique est positive, ça fait plaisir. Mais elle est peut-être aussi négative et elle, elle peut peut-être vous apporter quelque chose. Alors, je sais bien passer du temps à créer euh, une image pour qu'une personne nous dise non, euh, euh, c'est moche, c'est nul, euh, voilà. Non, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il faut vraiment prendre du recul et se dire qu'est-ce que euh, cette personne a voulu dire et surtout ne pas en faire une affaire personnelle. Cette personne, elle a peut-être passé une mauvaise journée, euh, voilà, et elle a envie de se défouler euh, euh, sur quelque chose ou sur quelqu'un, et elle voit votre photo passer, et elle se dit, bah voilà, euh, ça me plaît pas, je vais la, la défoncer, euh, voilà. <rire> Donc, euh, il faut vraiment euh, prendre du recul et se dire que, euh, voilà, la personne a apporté une critique, euh, faut pas en faire une affaire personnelle, essayer d'en retirer du positif, et essayer de voir si c'est constructif ou pas. Si ça n'a rien de tout ça, euh, ben, passez euh, à la trappe. Mais sinon, euh, c'est sûr qu'il faut, faut parfois accepter la critique pour mieux évoluer. Euh, je sais qu'il y a des personnes, des fois, euh, donc euh, moi je vois passer des photos euh, par moment, euh, qui m'appellent euh, « Au secours, aidez-moi euh, » Effectivement, parce que je vois, qu je vois la faille dans la photo, je vois ce qu'il faut pour améliorer. Donc du coup, je propose à cette personne de l'aider donc vraiment euh, en apportant quelques modifications, quelques réglages et tout ça, euh, il est possible de la, la faire euh, meilleure, mais en fait ça c'est mon avis personnel et c'est d'après moi, c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas ce que la personne, elle, attend de sa photo. Peut-être que pour elle, la photo, elle est bien comme ça. Et moi, ce que je lui propose, peut-être que c'est vraiment pas ce que ça, que ce, ce, ce, ce, ce, ce qu'elle attend. Donc, du coup, peut-être qu'elle, elle veut rien du tout. Mais moi, je donne mon avis sur ce qui ne fonctionne pas, en fait, pour moi et ce qui pourrait être meilleur. Moi, euh, en tant que formateur photo, je sais ce qui fonctionne en tant que composition photo, en tant que exposition photo, et je, je sais ce que je peux apporter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir des photos euh, voilà, comme ça, ou des photos comme ça, euh, voilà pour, pour ne pas citer euh, euh, le tel, ou, tel ou tel réglage. Mais euh, je propose quand même, et je vois la personne si voilà, elle adhère ou pas et si elle voit, si elle peut améliorer quelque chose ou pas, mais c'est vraiment dans un but positif et c'est vraiment pas dans un but de, négatif euh, de, de dénigrer la photo de la personne ou de sa construction. Voilà, voilà, donc euh, la neuvième bonne résolution à avoir, c'est vraiment accepter la critique et surtout ne, ne pas en faire une affaire personnelle. Alors voilà les amis, je vous ai proposé 9 bonnes résolutions à avoir en photographie pour cette nouvelle année. J'espère que ça vous fait plaisir. Euh, N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous le souhaitez, euh, je l'irai avec plaisir. Si vous avez d'autres résolutions à proposer, euh, peut-être que d'autres personnes... Euh, euh, aimerais aussi les lire et les découvrir donc euh, n'hésitez pas à partager vos bonnes résolutions euh, pour moi je pense que c'est vraiment neuf bonnes résolutions à avoir euh, en photographie je pense que pour évoluer il faut vraiment euh, passer par là je pense donc euh, n'hésitez pas à partager les vôtres ça fait toujours autant plaisir voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt